Bonjour, je m'appelle Guillerme, j'ai 13 ans. Je vis dans la ville de Grenoble, je suis membre du Cercle Basket depuis avril 2020 et jusqu'ici, je pense que le Cercle m'a aidé à progresser dans mon basket, mais aussi mentalement. Dans le contexte actuel, c'est un privilège de compter sur, le, sur les conseils et orientations de coachs professionnels pour être dans la performance chaque jour.